Bonjour, bienvenue sur la boîte noire du musicien.com Je vais aujourd'hui vous présenter une nouveauté dans la famille des pianos numériques Le B2 qui remplace le B1 Mais il y a deux références aujourd'hui B2 et B2N B2 c'est le toucher clavier lourd d'un piano, 88 notes Et sur le B2N vous aurez un clavier plus léger Allez, écoutons maintenant quelques sonorités du B2 Sur le B2, vous avez 5 sonorités de piano, allant du plus classique au plus moderne. Sur la partie gauche du clavier, vous allez retrouver un bouton de volume, un bouton d'accès rapide pour revenir au piano classique, un bouton sound pour choisir vos sonorités, le bouton métronome, et en appuyant simultanément sur piano play et sound, vous accéderez aux fonctions avancées du piano. Thank you. Such O Ce piano se décline en deux modèles, le B2 avec un toucher lourd, 88 notes, et le B2N avec un toucher léger, 88 notes. Ces deux références disposent d'une entrée audio auxiliaire, d'une sortie casque, ainsi qu'un port USB pour le raccorder à votre ordinateur afin d'échanger des données MIDI ou audio.